Bonjour, donc, Thibaut Madeleine, je suis DBA PostgreSQL à Dalibo. Donc, au sein de Dalibo, je fais du support, de la formation, des interventions chez les clients. Euh, je fais aussi du développement, donc je suis mainteneur de pitrerie SQL Server to PGSQL. Et en parallèle un petit peu de Dalibo, euh, je donne aussi des formations, mais à l'université. L'objectif de cette conférence... Euh, alors en situation anormale, hein, je suis dans mon bureau tout seul, je suis un peu triste, mais voilà, euh, je suis content quand même de, de pouvoir un peu me sortir virtuellement. Euh, c'est de donner envie à, à d'autres personnes que moi d'aller euh, donner des cours à l'université pour euh, promouvoir PostgreSQL. Donc cette conférence s'appelle PostgreSQL à la conquête de l'université. Avant de conquérir euh, l'université, une chose importante, c'est de conquérir l'univers. Alors déjà, on a un bel atout, c'est que nous avons tout de même la base de données relationnelle open source la plus avancée du monde. Donc c'est un bon début. On constate depuis quelques années un engouement vraiment clair pour PostgreSQL. Alors, est-ce que c'est uniquement lié à notre comment dire, performance technique de, de l'outil PostgreSQL, ou est-ce que aussi, de façon extérieure, voilà, le, il y a... Un, les, open, les, les outils open source, on le vend en poupe, et puis le, le tarif par certaines solutions de, de base de données peuvent être très élevés et pousser des utilisateurs vers PostgreSQL. Quoi qu'il en soit, euh, on a un engouement clair pour PostgreSQL, euh, mais voilà, on est à la conquête, mais où est-ce qu'on en est vraiment notre conquête de l'univers Donc on va voir ça dans un premier temps. Et voilà, PostgreSQL, il a fort à faire, il a en face de lui tout de même des, des outils euh, connus, reconnus et... Et établi, hein, tel Oracle, MySQL, SQL Server et euh, le petit MongoDB aussi. Ce que l'on constate, alors, ce, quelques chiffres là de, de ces deux slides viennent du euh, de DBEngines.com qui va euh, régulièrement agréger tout un tas d'informations issues euh, d'internet principalement et faire un score synthétique pour 300 à 400 moteurs de base de données. Et donc dans ce graphe-là, nous avons le score de PostgreSQL de 2012 à 2020. Donc on voit une croissance nette du score de PostgreSQL. Passant de 200 à 550, Donc PostgreSQL est, et a été plusieurs fois de plusieurs années de suite le moteur qui a eu la plus grande la croissance, la plus élevée par DB Engine. Alors, c'est celui qui a la croissance la plus élevée, mais ce n'est pas celui qui a le score le plus élevé. Comme on voit dans ce graphique, c'est le top 5 des bases de données. Au final, il y a trois bases de données qui, sont, qui ont un score supérieur à PostgreSQL. Ce sont respectivement Oracle en rouge, MySQL en orange et SQL Server en vert. Ce qu'on peut voir, c'est que leur score, on va dire, leur, leur baisse depuis 8 ans alors que PostgreSQL monte. On a euh, le cinquième, euh, qui a été un temps ex avec PostgreSQL, euh, qui est MongoDB, qui, qui croit aussi, mais moins vite que PostgreSQL. Donc là, la source vient de, de DB Engines. Donc on peut s'intéresser, par exemple, à « en France euh, ». Et les chiffres en France, ça, ça provient de Google, donc les mots-clés les, les mots de recherche euh, en France. Euh, donc les mêmes couleurs sont utilisées. Euh, ce que l'on peut voir, c'est euh, toujours dans ce top 5, hein, l'ordre est à peu près respecté euh, entre ces 5-là. Et on voit les trois premiers qui baissent et les deux autres qui augmentent. Alors on a un rapprochement encore plus important ici hein, que précédemment. Un autre indice que j'ai cherché, c'est le marché du travail en France. Donc j'ai cherché sur le, les sites APEC, Indeed, Monster, avec des, bah, les mots-clés pour euh, les postes. Et là, euh, voilà, PostgreSQL en bleu et, euh, et troisième. est troisième. SQL Server euh, est, est assez faiblement représenté euh, en France. Mais euh, PostgreSQL est troisième derrière Oracle et MySQL. Donc euh, on a pu voir que voilà, on n'a pas encore conquis euh, l'univers. Et donc, si on se projette un peu, quand est-ce qu'on pourra être numéro 1 Donc, si on prolonge les lignes, euh, voilà, on peut espérer être numéro 1 entre 2025 et 2028. Euh, donc ça, c'est si on prolonge les lignes, mais il va falloir continuer hein, de, de travailler pour obtenir cette excellence, euh, ce, ce leadership. Donc, si on liste les atouts qu'a PostgreSQL, on a déjà hein, l'excellence technique du, du produit. On a bien vu, par exemple, avec la conférence ce matin de, de Benoît, que chaque nouvelle version majeure apporte son lot d'améliorations, que ce soit en performance ou en outil d'administration. Il n'y a pas de raison que cette, enfin, que, que cette excellence technique s'arrête. Donc, on peut compter sur elle pour euh, nous aider dans notre quête de l'univers. Il y a un point qui est très important, c'est l'adoption par les éditeurs de logiciels. Euh, on a vu dans les graphes précédents que MySQL est euh, voilà, un score plus élevé, plus adopté euh, par, euh, de par le monde, et même en France. Au final, pourquoi il est plus développé C'est aussi parce qu'il est vraiment très adapté euh, au, au point de vue logiciel. C'est-à-dire qu'énormément de logiciels, on va l'installer, et on va pouvoir installer un Linux, un, oui, un Linux, la stack-lamp, un MySQL, et faire tourner notre logiciel. Euh, voilà, donc MySQL a toujours cette aura auprès des, des éditeurs de logiciels et du coup est vraiment disponible largement. PostgreSQL ne l'est pas encore et c'est quelque chose sur lequel il va vraiment falloir travailler pour promouvoir PostgreSQL auprès des éditeurs pour que chaque fois qu'un utilisateur voudra utiliser cette, un logiciel, il puisse le coupler avec PostgreSQL. Pour ça, eh bien il faut aussi que les développeurs eux-mêmes maîtrisent PostgreSQL. Et donc, euh, s'ils manquent de maîtrise, ils vont peut-être proposer PostgreSQL, mais pas de façon optimale. Et on va pouvoir avoir, par exemple, des problèmes de performance, on peut imaginer. Euh, si ce n'est pas assez testé, si tout n'est pas testé. Et ça, ça peut être problème en termes de, de, de, voilà, de connaissance du produit, si on a du... des mauvais retours. Une fois que l'outil est développé, il faut aussi des administrateurs pour pouvoir le maintenir en condition opérationnelle. Euh, et donc, pour ça, eh bien, il faut un vivier de DBA PostgreSQL. Imaginons, dans voilà, 5 ans, 8 ans, euh, PostgreSQL est numéro 1. Le moteur vraiment adopté largement par les éditeurs. Euh, quand il y a un nouveau projet, c'est tout le temps PostgreSQL qui vient. Euh, il y a quand même euh, voilà, des risques. C'est que euh, le marché puisse être tendu euh, sur l'embauche de DBA PostgreSQL pour maintenir en condition opérationnelle le logiciel. Donc, ça, c'est le premier risque. Il y a aussi un risque, hein, c'est que le, quand beaucoup de développeurs, on, on peut voir ça, euh, considèrent une base de données un peu comme une boîte noire. C'est-à-dire qu'on va envoyer du SQL dedans, mais au final, peu importe euh, quel moteur est derrière, il n'y a pas une, un couplage fort entre la base de données euh, et le, le logiciel développé. Alors que PostgreSQL, ben, si on parle, par exemple, de full tech search ou euh, du JSON B, euh, va pouvoir offrir euh, énormément de choses aux développeurs. Mais il va falloir utiliser des spécificités. Et donc, il faut aussi que le développeur, et ben, il soit au courant et il sache utiliser ses potentialités. Et donc, tout l'enjeu, c'est euh, de pas gripper l'effort de promotion euh, dont bénéficie actuellement PostgreSQL et de le développer largement. Pour cela, ben, moi je pense qu'il faut, euh, on voit bien à Dalibo les difficultés qu'on peut avoir à recruter des administrateurs euh, PostgreSQL. Hein, donc euh, voilà, nous recherchons encore et toujours des administrateurs PostgreSQL pour travailler à nos côtés. Euh, et donc euh, je pense hein, que la formation initiale est un moment important pour parler euh, de ces sujets-là. Ce que j'ai pu constater à l'université de, de Caen, c'est que la formation est souvent euh, for centrée sur l'enseignement de l'algèbre relationnel, euh, du design de table et sur le SQL. Au final, on utilise PostgreSQL, mais euh, voilà, on se connecte. Après, on fait du SQL, peu importe en fait qu'est-ce qu'on a en dessous. Les cours que j'ai vus ne parlent pas du fonctionnement interne de PostgreSQL, du MVCC. Euh, les sauvegardes, c'est pas pas vraiment dans le sujet. Euh, le explain euh, non plus. Et donc, en fait, le jour où l'étudiant le, le, devenu euh, développeur euh, viendra travailler, comment il pourra avoir les, les, les outils pour pouvoir optimiser son usage de PostgreSQL. Donc, pourquoi en interne de l'université, il n'y a pas euh, cette euh, d'ouverture vers ce qu'est PostgreSQL et de comment il fonctionne. Alors, je vais parler juste de mon vécu à l'université de Caen, mais je pense que voilà, euh, d'une part, PostgreSQL, pour bien le maîtriser, il va falloir connaître le sous-jacent, il se base énormément sur l'OS, et donc il faut maîtriser euh, l'administration système. Chose, au final, que peu d'enseignants maîtrisent. Euh, au sein des universités, il y a des ingénieurs qui sont admitis. C'est eux qui vont savoir-faire, mais ce n'est pas eux qui enseignent. On va pouvoir, malgré tout, avoir des enseignants qui sont compétents et très compétents en admin 6 et en système, de façon large, mais ce n'est pas forcément eux qui donnent ces cours de base de, de données. Si on regarde en, en, à l'extérieur de l'université, dans les entreprises, euh, clairement, il hein, y a de la formation continue. À Dalibo, on donne des formations continues d'administration, mais il y a plein d'autres confrères qui donnent des formations continues sur le développement, le explain, l'administration. Euh, donc, il y a une, une offre, on va dire, pas pléthorique, mais presque. Euh, par contre, voilà, on a une, une, un, un cours pour formation continue. Ben, C'est pas pareil en formation initiale dans les universités. En université, on a le découpage déjà qui se fait avec le cours magistral, le travaux dirigé, le travaux pratiques avec par exemple un travail dirigé avec papier-crayon, pas d'ordinateur. Aussi, quand on donne de la formation continue, il y a plein de, de, de prérequis, euh, et donc on ne va pas expliquer tout un tas de choses. Ça, les gens, vont, on va pouvoir partir de l'expérience hein, du, du formé pour, pour faire notre formation. Et donc le, le cours qu'on donne en formation continue n'est pas transposable. Et donc, euh, malgré tout, bah, écrire un cours dédié à, à des étudiants, bah, ça prend du temps. Donc moi, ce que je souhaitais proposer avec cette conférence, hein, c'est eh de, de mettre... Enfin, J'ai mis à disposition les cours que je donne sur GitLab avec une licence Creative Commons chez Like, c'est-à-dire qu'il faut partager dans les mêmes conditions. Donc ces cours sont à destination des licences 3 informatiques. Ils sont sur GitLab. Donc on a un matériel pédagogique, c'est une formation qui est découpée en, en modules. Euh, chaque module... Il y a un cours magistral qui est donné sur, en, en 1h15. On a une séance de travaux dirigés sur table qui est donnée en 1h30 et une séance de travaux pratiques euh, sur PC euh, en 2h15. Donc, souvent, c'est en binôme. Ça dépend un peu de, voilà, combien il y a de, de matériel et d'étudiants. Euh, c'est temps-ci c'est un peu compliqué, mais voilà. Et donc, les modules disponibles pour le moment, donc, le premier module, c'est « Découvrir PostgreSQL ». C'est un peu l'historique, une présentation un peu générale sur PostgreSQL, mais aussi sur du sous-jacent niveau OS, euh, niveau euh, qu'est-ce qu'un client-serveur, etc. Puisqu'on euh, veut parfois avoir des étudiants hein, qui, en licence 3, n'ont pas ce genre de, de connaissances. En deuxième module, on a « transaction et accès co-concurrents ». Donc, voilà, euh, assez basique. Euh, le troisième module, « Mission du DBA », qui comprend euh, tout ce qui est euh, configuration de base d'une instance, les accès et euh, les sauvegardes. Surtout logique, mais il y a un, voilà, on ébauche le terre. Le quatrième euh, parle d'optimisation et d'index. Donc optimisation, ça va être euh, tout ce qui est explain. On va essayer, je vais essayer de, de, de, de, vraiment d'expliquer aux étudiants comment utiliser explain et comment trouver le, le nœud du problème. Et euh, bah, souvent, hein, le les index vont pouvoir sauver les, per les performances. On va parler aussi, hein, surtout du b Et donc, imaginons que ben, parmi vous, là, il y a 20 personnes l'année prochaine qui se disent ah, « ben, Tiens, je vais aller faire ça, je vais aller me proposer euh, à mon université euh, pour donner des cours. » Dans cette licence, voilà, 150 étudiants, ben, l'année prochaine, on pourra imaginer 3 personnes formées euh, à l'administration PostgreSQL. La alors, former à l'administration, j'exagère un peu, en, en, en quatre semaines de cours, on ne va pas former un administrateur. Mais il n'empêche que toutes ces personnes vont avoir entendu parler de PostgreSQL, et c'est un peu ça qu'il faut aussi pour pouvoir promouvoir notre logiciel. C'est que si dans cinq ans, cet étudiant se retrouve euh, dans le monde du travail avec un projet à mener et une base de données à utiliser, eh bien, s'il a déjà entendu parler de PostgreSQL, qu'il a vu que ça fonctionne, que ce n'est pas si compliqué, eh bien, voilà, c'est tout gagné. Alors, je vais vous faire voir euh, comment on... Hop, il est là. Donc là, ici, c'est le, le GitLab avec le projet. Donc, on peut le cloner. Et donc, hop, je vais aller là. Voilà, je clone le projet. Donc voilà, il y a tout un tas de fichiers, donc je vous laisserai les voir. On va aller voir le Quick Start. Alors, je ne sais pas si c'est assez grand, on va peut-être plutôt l'ouvrir ici. Enfin bon, on a en premier, il y a tout un tas de thèmes qui vont être utilisés par euh, le, le projet pour compiler. Donc on va aller là. Donc on va installer euh, ces composants. Voilà. Et ces composants vont être utilisés pour la compilation. La compilation se fait avec Pandocker, euh, donc un outil proposé euh, par Damien Clochard, euh, donc qui a mis en Docker euh, Pandoc. Et donc Pandoc, euh, quand on l'installe, ça installe aussi tout un tas de trucs latex, c'est très gros, enfin voilà, et donc, tout est dans le Docker, ça du coup marche un peu tout seul magiquement. Donc là, on va imaginer de construire hein, hop, le projet. Donc ça met un peu de temps. Donc hop, on va laisser tourner. Alors, j'ai un peu triché. Je l'ai là déjà compilé. Donc on voit nos quatre modules. Séparer avec le cours, les travaux dirigés, avec les corrections, et les travaux pratiques. Mission du DBA, voilà. Sauvegarde, restauration, PITR. Voilà ce qu'il y a pour l'instant. Là, il a fini de compiler. Donc, il y a trois sorties. À l'heure actuelle, Hop là. Il, y a, il y a le handout en format HTML ou PDF. Donc là, je l'avais ouvert en HTML et on a les slides en review. Voilà. Dans le futur, euh, les TP sont faits sur, euh, bon, voilà, euh, il y a plusieurs instances, et du coup, euh, il faut faire aussi des migrations à un moment dans le TP. Euh, donc, ça serait pas mal de mettre à disposition une machine virtuelle, euh, type VirtualBox ou Oct, hein, pour euh, bah, mettre à disposition plus facilement euh, aux étudiants. Il y a aussi moyen de développer, hein, donc c'est aussi l'idée de, de, de présenter ce, ce projet, c'est d'inviter des gens à venir enrichir en modules, Donc On a un cours sur tel, PGSQL et les triggers. Au final, en licence 3, j'ai trouvé ça trop ardu, je l'ai retiré. Euh, voilà, C'était un peu trop un nouveau langage, et puis décoller de ce qu'ils pouvait maîtriser ou avoir à, à faire. Par contre, il y a un module qui serait intéressant, c'est de parler plus du PITR, de la réplication et de la sauvegarde, et pourquoi pas des modèles de haute disponibilité. Euh, il y a une CI, pour valider que ça compile. Par contre, elle ne permet pas d'avoir à disposition les supports. Donc, ça pourrait être sympa aussi de faire ça. Et puis, évidemment, on pourrait améliorer les thèmes pour améliorer le rendu du, du cours. Donc maintenant, je vous invite tous à prendre contact avec l'université près de chez vous, sachant que les universités ont, ont des besoins énormes en, en aide d'enseignement. Donc, ils seront souvent très ouverts. Voilà, de, que vous puissiez venir les aider à, à donner des cours de PostgreSQL. Si vous avez des questions. Merci Thibault pour ta, ta présentation sur, sur ton investissement auprès d'une université. C'est intéressant aussi d'avoir une, une conférence qui ne soit pas trop technique en fin de journée. Et en tout cas, ça donne une autre vision de, de ce qu'on peut faire en termes de contribution au projet PostgreSQL. Euh, bah moi, j'ai deux petites premières questions à te proposer. C'est déjà depuis quand tu donnes des, des formations à, à l'université Depuis combien de temps tu t'es investi Alors, bah, ça, ça fait longtemps parce que quand je, je faisais mes études, donc quand j'ai fini ma licence euh, bah, en maîtrise, j'ai donné des cours de stats, à des étudiants de... Je sais plus. Voilà. De, de, je suis en mias ou un truc comme ça. Donc, ça fait longtemps. Euh, mais euh, je n'avais pas repris depuis longtemps. Et, euh, en commençant à travailler, quoi. J'étais parti à Paris, revenu, mais je ne donnais plus de cours. Et là, bah, du coup, j'ai repris depuis euh, que je suis à Dalibo. Ça fait trois ans. Ça va être la quatrième année. Donc là, euh, j'ai de la chance. Je donne des cours au, deux, au deuxième semestre. Donc, j'espère qu'au deuxième semestre, ça va être un peu différent, on peut rêver. Et euh, ça va, c'est pas trop dur de, de devoir donner euh, une formation euh, devant 150 étudiants. Enfin, nous, on sait, chez Dalibo, on donne des formations pour des adultes, formation continue, comme tu l'as précisé, mais c'est jamais au-delà de, de 8 personnes euh, en simultané. Alors, comment ça se passe Est-ce que tu as eu un accompagnement de la part du, du corps pédagogique, de l'équipe d'enseignants, pour euh, réussir à gérer euh, la foule La foule <rire> En furie euh, Alors, euh... C'est vrai que la première fois où on va en cours magistral, il y a, voilà, a une petit, petite appréhension. Mais au final, ça se passe quand même bien, même très bien. Après, voilà, pour, enfin, je ne sais pas comment vous, vous étiez lorsque vous étiez étudiant, mais c'est rare qu'au final, après deux ou trois cours, il y ait plus de 40 étudiants, des fois, hein, dans, dans le cours magistral, malheureusement. Mais bon, j'espère ne pas être moins intéressant que d'autres enseignants euh, après l'accompagnement, euh, on est quand même assez seul. Hein, C'est-à-dire que de, on donne son cours tout seul, euh, après on, on peut discuter avec les autres, mais quand on est dans la salle de cours, oui, on est tout seul. Et euh, pour continuer, il y a aussi euh, l'enseignement, mais il y a aussi les, les examens. Donc il y a aussi toute cette partie-là, hein, faire un examen et le corriger. pas parlé. Alors, je suis accompagné d'Alice qui peut aussi poser des, des questions. Je lui laisse la parole. Ouais, je suis en train de voir ce qu'on nous, qu nous remarque. On a une petite euh, communication de la part de Jean-Loup qui nous a écrit « Bonjour, en tant qu'étudiant, j'ai toujours été formé sur Oracle. J'ai l'impression que euh, si les professeurs ne forment pas sur Postgre, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes formés exclusivement sur Oracle. » Et On a dans le rush qui ajoute « Oracle mettrait quelques deniers dans l'éducation, les partenariats, les certificats. Tu aura un, un oui. avis sur le sujet en retour d'expérience ?» Alors, retour d'expérience, pas tant que ça, mais je sais qu'il oui, y, y a plusieurs universités où les cours sont sur Oracle et sans nul doute, euh, ils ont des licences pas chères par rapport à, aux entreprises. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'enseignant, il va souvent utiliser ce qu'il connaît. Et donc, euh, bah, avant qu que je donne des cours, alors euh, il y avait quelqu'un d'autre qui avait promu PostgreSQL, mais il y avait encore euh, MySQL. Et donc, c'était parce que l'enseignant qui donnait les cours, euh, donc il est parti à la retraite, et lui, il utilisait MySQL. Donc, il est parti à la retraite et s'est passé à PostgreSQL. Et euh, du coup, dans la logique de ce que tu disais tout à l'heure, euh, par rapport au fait qu'il y, qu y a un véritable marché de travail là-dessus, et qu'il y, y a un besoin au vu des possibilités de PostgreSQL, est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser les enseignants à ça, et en particulier les responsables pédagogiques de formation Alors, bah, oui, je pense et du coup, moi, j'ai essayé de contacter, enfin, il faudrait que je, je contacte plus, mais que je trouve des endroits où il y a des conférences, où je présente par exemple le cours que je donne, pour dire, bah, utiliser ce cours pour apprendre l'administration PostgreSQL. Euh, merci. J'avais aussi une autre question assez, assez étrange. Du coup, tu te dis de faire des, des travaux dirigés. Euh, sans l'ordinateur, donc directement sur table, sur papier. Comment ça se passe Comment ça se concrétise <rire> Et bah, Au début, j'étais un peu dubitatif. Euh, je me suis dit bah, je vais demander aux étudiants de venir avec des ordis portables ou des trucs comme ça, mais en fait, il n'y avait pas assez de prise de courant pour recharger les ordis. Donc, euh, en fait, on ne pouvait pas. Quoi. Euh, donc, euh, bah, je me suis adapté à l'exercice. Et donc, il faut, faut trouver des moyens. Donc, par exemple... Il y a un cours où je donne des lignes de, de PG Dump et j'essaye de leur faire voir euh, ce qui se passe sur le PG Dump. Euh, ou alors sur le Explain, je mets des plans Explain et puis ben, on essaye de voir ce qui a changé entre deux plans Explain. Et au final, c'est pas mal, hein, ça évite le côté euh, écran. Euh, et donc, en fait, ben, écran, euh, on, hop, hop, hop, on, on va voir sur Internet, on se pose pas de pose questions, on copie-colle des choses. Euh, voilà, là, l'étudiant est sur sa feuille une conférence en début de semaine sur le, les bienfaits du papier-crayon. Et donc, euh, bah, il, voilà, c'est vraiment bien de faire du papier-crayon, même si ça oblige à, à changer sa méthode pédagogique. Du coup, je vais peut-être prendre la dernière question, si on a le temps, une petite minute. Lequel des quatre modules que tu proposes est le mieux accueilli par les étudiants, avec ou sans papier <rire> euh, Je ne sais pas trop. Je euh, à dire... Ouais, je, je sèche un peu, on va dire le le, le explain quand même, euh, qui permet d'aller voir le l'optimisation et de toucher du doigt euh, ce que le SQL enfin peut donner. Le côté administration, c'est pas forcément le plus euh, ce qu'il fait le plus rêver. Donc le explain permet aussi de, de mettre un peu d'être utile pour les développeurs. Florent, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, je crois aussi. Merci beaucoup Thibault pour ce témoignage. On se retrouve dans, dans quelques minutes sur le live pour, pour faire le, le mot de la fin de cette conférence, de cette longue journée. Merci à tous de votre attention. Et on se retrouve pour l'année prochaine, pour la prochaine PG Session. En présentiel, bien sûr. <rire> oui.